C'est la première fois que je la vois, elle est, est une très grande histoire. histoire David de Martin qui, qui n'est pas là, bonsoir, je, bonsoir. je me présente. Moi, c'est tonnement. Dans le jargon des, des cuisiniers, on pourrait dire que je suis une sorte de, de poêle anti-adhésive de, de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme un. Fait tout hein, mais dans le cas malheureusement, hein, même en plein master chef, bien oui, aucun homme, mais hein, aussi aussi affamé soit-il ne ne fait jamais rien et c'est un peu dommage. Hein, bref, je je suis célibataire et et ravi hein de bah, de de vous avoir rencontré ou presque. Hein, et d'autant plus ravi hein, que que même si entre votre présence supposée et celle de votre frère Fred, hein, qui, qui lui aussi ressemble beaucoup hein, à votre défunt papa, hein, on a un peu l'impression de de participer à, à la grande soirée des souris, hein. Eh de, de, de bien, bien, malgré ça, bah c'est pas tous les jours qu'on hein, qu'on reçoit les nés de la dynastie des Martin, rang hein, qui, qui vous a permis d'accéder à, à des sommets professionnels, hein, en devenant notamment le le monsieur Lotto hein, de de France, 2, hein, vous savez quoi, hein, ça ça fait votre bien, quand même Monsieur à mon petit niveau, je hein, se malgré mais, mais nombreuses pour tentatives pourtant, hein, je, je n'ai jamais eu de chance hein, ni ni au dragage ni ni au tirage d'ailleurs et bien, et bien, pour autant, hein, partant du principe hein, que tous les gagnants ont tenté leur chance, eh hein, bien, et bien, m'autant vous dire hein, que mon numéro complémentaire et moi-même hein, serions absolument <rire> enchanté à, à l'idée de nous laisser brasser hein, pour tenter une, une main innocente, ou presque, hein, vu votre Wikipédia, hein, pas se péter notre, notre jackpot, hein, si vous m'autorisez la, la métaphore. Et en parlant de jackpot, hein, vous l'avez décroché hein, en prêt image hein, pour les soupes big les hein, soupes qui, qui comme l'indique le slogan, hein, mettent du cœur dans, dans leurs légumes. Ils se tombent très bien. Je sais comment mon petit sur la règle des 5 fruits et légumes au quotidien, eh sachez hein, que comme chez Liébique, je, je n'avais absolument aucune objection à, à l'idée de vous laisser incorporer hein, votre, votre légume dans, dans mon potage. Hein, si vous voulez, oui on voit oui. Et à propos de, de s'en foutre plein la panse justement, hein, j'ai découvert qu'à la suite d'un voyage hein, chez, chez les Bols de riz, Hein, qui comme leur nom l'indique hein, où là-bas la nourriture tourne principalement autour du riz, et eh bien ce qui au bout de quelques jours amuse hein, par à Colanta, peut, peut avoir de sérieuses conséquences hein, en termes de, de constipation mmh. eh bien, et bien pour contenter hein, aussi bien les, les papilles hein, que, que le transit hein, des bons français hein, qui n'ont pas fait 13 000 km hein, pour manger du, du chambouillis et eh bien, eh bien vous avez la riche idée hein, d'ouvrir une, une brasserie au, au Cambodge, hein, David et ça nous fait quasiment un point commun car hein, je sais comme mon petit livre en tant que présidente hein, de l'association Croquons la vie hein, et même par le passé, hein, j'ai eu la chance de, de séjourner deux jours hein, dans, dans une famille hein, afghane hein, dont, dont le fils est né, hein, tristement amputé des, des deux jambes, hein, par un obus américain avait hein, gentiment accepté, hein, moyen, hein, un iPod de première génération hein, de frères, hein, un petit français souvialise hein, son sort en hein, droit, hein, juste vraiment généreux hein, que que je souhaitais saluer Alors hein, leur préparant le, le soir de mon départ, hein, menine, une bonne raclette au, au salami, un hein, plat pourtant aussi délicieux que, que convivial hein, mais qui n'ont malheureusement pas apprécié hein, ah, c'est juste, valeur Et c'est souvent le cas avec ces gens, il hein, faut le noter. Sur cette petite confidence, hein, j'avale je... ma salive ah et je vous laisse réfléchir à... à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, je rapporte un peu de chaleur hein, aux, oeufs de... aux oeufs de Beauval hein, où les deux pandas chinois <rire> luttent péniblement contre le froid hein, qui <rire> touche actuellement l'île de France. Hein, donc, c'est si comme moi, hein, vous êtes persuadés que le métissage, c'est la manière de l'homme. Et eh bien, eh n'hésitez bien, pas à me rejoindre. À si j'étais là, je, je dirais oui. <rire>